Mes chers amis, nous sommes déjà en février, au mois qui apporte de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Je voulais vous souhaiter un bon mois de février rempli de motivation et de réalisation. Rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle chance de poursuivre vos rêves et de poursuivre vos objectifs. Utilisez ce mois pour vous concentrer sur vos forces et sur les choses qui vous tiennent à cœur. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort et de prendre des risques. Vous serez étonné de voir à quel point vous pouvez aller loin en étant simplement motivé et déterminé. Je suis excité de voir ce que vous accomplirez au cours de ce mois de février et je suis convaincu que nous allons tous atteindre de nouveaux sommets ensemble. Bonne chance et bon mois de février à tous. Bisous